Pouvoir créer une application à partir de rien. C'est vraiment illimité, c'est plein de choses, on ne peut jamais s'ennuyer. L'innovation, le fait de se dire que demain ne ressemblera sûrement pas aujourd'hui grâce justement aux prouesses technologiques. Le numérique c'est l'émulsion qu'il y a dans ce milieu, bah, on peut le voir là à VivaTech, euh, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises. Donc ça fait plaisir de faire partie de cet univers. Tout, bah, les possibilités, l'innovation, les gens qu'on rencontre et euh, bah, toutes les possibilités du numérique. Data analyst. Data analyst. <rire> mmh. Bon vu que. Vu qu'elle est collègue, on va dire développeur web. <rire> Président. <rire> T'as rêvé, toi. Développeuse web. Pareil. <rire> Ou contrôleuse d'autres, hein, on sait pas, on est <rire> La casquette donne des ambitions. Fort Ah, Avec passe partout. Euh, Fort Boyer, quand même. Joker. Ton âge. Fort Boyard, <rire> Boyard mensonge ouais. On va régler nos comptes après. MacBook. MacBook. Ah. MacBook. MacBook. MacBook. J'ai entendu ma Mac Forcément MacBook. Enfin entre euh, l'Apple Watch, la tablette, euh, je suis complètement Apple. Enfin Steve Jobs quoi. Là tout de suite Big Mac mais après plus MacBook hein, en général. Big Mac. Team Gra. Oh. Team Gra. Euh, MacBook. Ah non non ah, Big moi. Mac aussi. Ah Big Mac, ok. Ouais. Instagram, j'aime bien les photos. D'où mon aspect créatif et tout, ça va chercher loin hein Tinder <rire> Tinder Non, non, non, attendez, je suis marié, Avengers <rire>